À gauche, oh, ça va être du bunker ça. Oh, c'est tendu, ouais ouais je pense. Ah puis le rebond est favorable. Ah elle est pas rentrée sur le, bon elle est pas rentrée sur le green mais juste devant à l'approche du drapeau j'ai pas à me plaindre vu que j'ai pas fait le plus beau des coups non plus. Ah, à gauche c'était pas... bien touché mais à gauche oh, allez on se retrouve de suite oui. sur le green christian bunker francis en approche et moi je me suis mis là en bordure Wouhou, j'ai eu peur! Il rêve d'aller à la plage. Exactement. Allez, vas-y! Ça va être des oui, galets, c'est pour ça, c'est un peu embêtant, mais il profite du sable. Oui, c'est qu'il sait que ce sont des galets. Donc en fait, il, se met, il en profite ici. Oh là là! Ça roule, ils sont incroyables tellement ils roulent! Ah, mais j'ai l'impression d'effleurer la, la balle pour, euh, pour rouler. Mais je fais un part. par part, voilà. Je vous l'annonce, les amis, vous ne reprenez pas la main jusqu'à 18. C'est ça, soit double part, soit simple part. C'est la part des choses. La part des choses. Joli. Oh là là, dommage. Donnez... Double boguet le par pour moi, c'était le trou numéro 10. Ça fait du bien d'enchaîner comme ça un peu de score. Allez, c'est parti. Je vous emmène au trou numéro 11. Par 4, le 11, 320 mètres, tout droit avec un vent de dos. Par un peu à droite, mais ce sera en jeu. Très bien à ah, ça part à droite ah ouais vers l'arbre à oh, ce rayon de soleil comme il fait du bien ah elle a pris le rebond oh là là je sors derrière ah je suis sorti derrière j'ai en fait, j'ai pris un gros rebond. Oh, j'ai hésité, j'ai pris le fer du dessus. J'aurais pas dû. Je magourais. Ça va arranger mon Christian hein, derrière le green. Moi. Christian là-bas. Joli ça. Joli à gauche. À bunker au fond. Ah, je pitch, je pitch à l'approche du green là juste devant, mais elle prend une plaque un peu sèche, un énorme rebond j'aurais dû retirer un à deux clubs pour qu'elle roule jusqu'au drapeau ah et oui c'est dommage mais c'est à prendre en compte faut jouer un peu plus court là avec la météo et le terrain qui roule faut vraiment y faire gaffe bon allez on se retrouve en jeu oh c'est bien fait ça oh c'est bien fait oh que c'est bien fait bravo francis ok autour de drapeau Hop là, et ben voilà, bataille de bunker pour Christian. Il était là, il termine là. Oh, c'est pas bien de se moquer, c'est pas gentil. C'est bien, oh, c'est bien fait, ça, dommage. Elle tourne ah. ah, ah. Ouais, ouais. notre philosophe du jour, Francis. <rire> on n'est pas bien là, on n'est pas bien au golf. Ah, C'est joli, ah, dommage. C'était bien fait. S Il n'y a pas beaucoup de pentes, elles sont pas évidentes à lire. Pourquoi ouais, et donnez, donnez. Oui, allez. C'était le trou numéro 11 et on se retrouve maintenant au trou numéro 12. Je vous emmène. Suivant. Elle est bien et ça finit au bunker, oui Hop, euh, Non, même pas. Ça revient. Ah. Oh, j'ai pas vu le rebond après. Oh c'est dur Francis il l'a dans les pattes je crois. On va bien finir avec un petit bunker. Et même pas. Encore visé pour ça mais. Même pas t'es même pas dans le bunker. Allez vas-y. Le bunker problème c'est moi mais. Ah la vallée là-bas. Bon c'est beau. C'était une belle journée. Allez Les gars, on se concentre synchro, joli Francis. La balle est là. Oh là là, joli ça! ouf fou fou fou fou, ça pue la correctionnelle. Et eh bah, ben, tu vas le faire ton bunker. il n'y avait pas de temps. Ouais. Plus tard. Allez les gars. Allez hop. Je crois que tout le monde l'a dans les pattes. Donc on va aller au 18 puis le 19 et on aura fait le golfe de Dieppe. Donc c'est plutôt royal. C'était vachement bien, une super belle journée. J'espère que les vidéos vous plairont et que vous avez eu autant de plaisir à regarder que nous à jouer. Allez, à plus sur la chaîne, je vous emmène golfer. Oh là là là là là là, cette mine! Oh là là là là là! là. un peu à droite ah tu as les branches des arbres qui t'ont ramené